Merci à vous d'être là pour cette conférence au cours de laquelle je vais essayer de vous démontrer que des bactéries, ça peut servir à quelque chose, notamment les bactéries marines dans le domaine des biotechnologies. Alors, d'abord, il une simple définition hein, que vous voyez ici, que sont les, les biotechnologies. Hein, euh, il y a plusieurs définitions. La définition qui est couramment admise, c'est celle de l'OCDE, que vous pouvez lire ici. Ce qu'il vous faut savoir surtout, et vous allez le constater avec euh, cette conférence, c'est que les biotechnologies, c'est véritablement un champ d'action multidisciplinaire, un champ d'investigation multidisciplinaire, ce qui en fait d'ailleurs, selon moi, tout son intérêt. Alors les biotechnologies, on a décidé de, de, les, de les colorier, hein, de leur donner cinq couleurs. La couleur rouge qui correspond aux biotechnologies de la santé. La couleur verte qui correspond naturellement à tout ce qui va être végétal, agroalimentaire, agroindustrie. Les blanches, qu'on appelle les biotechnologies industrielles. Les jaunes, on parle moins, mais c'est tout ce qui concerne la protection et la préservation de notre environnement. Et celles qui nous intéressent ce soir, ce sont les bactéries, eux, les bactéries aussi. Et les biotechnologies bleues, qu'on appelle aussi les biotechnologies marines. Alors vous savez qu'il y a énormément d'attentes hein, autour de ces, de ces biotechnologies marines pour euh, différentes raisons. La première, elle est, elle est logique, hein, c'est que la mer et les océans, c'est quand même une couverture de 70% de notre planète. Et puis, vous n'avez pas un écosystème, mais des écosystèmes. Vous avez euh, de la surface des océans au fond abyssaux, vous avez les les sources hydrothermales profondes, mais vous avez aussi des sources hydrothermales de surface. Vous avez du chaud, on passe au froid avec le, le continent arctique et antarctique. Et puis, vous avez une multitude d'écosystèmes mixtes, comme des mangroves ou encore des tapis microbiens. Alors, associés à ces écosystèmes, vous avez une biodiversité et des bioressources. C'est vrai que les bio la biodiversité marine est quand même assez conséquente. Hein. On, on compte à peu près entre 100, on va dire 180 000 espèces répertoriées mais il y en a vraiment peu hein, qui sont actuellement utilisés dans le domaine des biotechnologies. Vous en connaissez certaines hein, de ces applications, et puis des les organismes comme les algues, bien sûr, comme tout ce qui va être crustacé, que ce soit de la crevette, que ce soit des crabes. Alors tout ce qui va être euh, ce que j'appelle le briozoaire, tuniciers, éponges, cônes, champignons, qui sont des principaux pourvoyeurs de ce qu'on va appeler les métabolites secondaires, autrement dit des molécules possédant une activité biologique. Vous avez naturellement les microalgues hein, avec beaucoup d'espoir euh, autour des biocarburants. Et puis, vous avez une, une composante qu'on a un tout petit peu négligée pendant pas mal d'années, qui est la composante bactérienne. Alors, cette composante bactérienne, que j'appelle la composante invisible, c'est vrai qu'on ne la connaît pas beaucoup, hein, puisqu'on estime qu'avec les, les techniques actuelles, on en connaît, allez, on va dire à peu près 1 ce qui n'est pas grand-chose. Hein, mais ce qui l'associe présager de nombreuses découvertes. Alors, les bactéries, il y en a partout, hein, euh, et associées pratiquement à tous les écosystèmes dont je vous ai parlé. Associées à des notions de température, de pH, de pression, de salinité. Et si je prends simplement deux paramètres, le pH et la température, vous avez des bactéries qu'on appelle les psychrophiles, hein, celles qui aiment le froid. Vous avez ensuite les mésophiles, qui ont, constituent en gros entre 10 et euh, 10. On va dire 50-60 degrés, et au-delà, vous avez les, les thermophiles et les hyperthermophiles. Idem au niveau du pH, hein, vous avez des bactéries qui se développent dans des milieux acides, voire très acides. Et euh, à l'opposé, vous avez des bactéries qui vont se développer dans des milieux alcalins, voire très alcalins. Puis vous avez un mix de tout ça, hein, auquel il faut ajouter les bactéries qui dépendent de la pression, les barophiles, et les bactéries qui dépendent de la salinité, les bactéries allophiles. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre nous, et moi-même à l'origine, la notion de, de bactéries avait plutôt une connotation négative que positive. Hein. C'est vrai, la notion d'infection, de maladie nosocomiales, ce n'est pas le cas en milieu marin, mais les bactéries en milieu marin, ça quand même cause de pas mal de problèmes. Un des problèmes, par exemple, ici, c'est les problèmes de formation de ce qu'on appelle des biofilms, des voiles bactériens, qui arrivent à, à colmater des membranes de filtration ou des processus de filtration comme par exemple au niveau de l'osmose, au niveau des procédés de désalinisation ou bien principalement au niveau des conduites d'eau de mer et des fils qui sont utilisés par, euh, par les pétroliers dans une technique qu'on appelle la récupération assistée du pétrole. Vous avez également ce qu'on appelle la mic, la corrosion induite par les micro-organismes sur les alliages métalliques, qui est liée à la présence physique et à l'activité des bactéries sur les surfaces. Vous voyez ici, par exemple, une corrosion qu'on appelle par piqûre, sur des aciers dits inoxydables. Vous avez idem ici sur des aciers inoxydables, une corrosion assez classique, de part et d'autre du cordon de soudure. Vous avez des bactéries spécifiques comme des bactéries sulfo oxydantes Peu importe le nom, ce qu'on sait, c'est qu'elles génèrent de l'acide sulfurique. Donc, je vous laisse imaginer le comportement de certains alliages en présence d'acide sulfurique. Et à l'opposé, vous avez des bactéries qui prennent les sulfates de l'eau de mer pour les réduire en sulfure et initier des processus de corrosion. Alors il n'y a, a pas que les alliages les métalliques, il y a aussi les polymères hein, qui sont susceptibles d'être attaqués par les bactéries. On parlera plutôt d'ailleurs de biodégradation et de biodétérioration que de biocorrosion. Certains polymères, comme vous le voyez ici, sont quand même très sensibles à la présence de micro-organismes sur les surfaces. Puis vous avez ceci que vous connaissez peut-être, hein, hein, c'est la notion de fouling qui impose des contraintes, peut-être annuelles, hein, le, le carénage, le, le karcher, la peinture anti-fouling. Pein, euh, euh, ce fouling, -là, en fait, c'est la conclusion d'une série de séquences. Et la première de ces séquences, c'est une adhésion réversible des bactéries sur les surfaces suivie d'une adhésion irréversible qui va amener à ce qu'on appelle le voile bactérien ou le biofilm. Et Ensuite, il va y avoir une colonisation par les organismes supérieurs qui va amener la notion de micro et de macrofouling. Si je voulais simplifier, je dirais qu'on n'aurait jamais de macrofouling s'il n'y avait pas de bactéries. C'est un peu simple, hein, mais enfin, ce n'est pas non plus entièrement faux. Ça, c'est le côté négatif des bactéries. Mais on peut peut-être imaginer d'autres applications pour ces micro-organismes. Les... Ça devait tomber, c'est tombé. Les imaginer comme des tout comme on considère les algues, les micro-algues, les diatomées, les, les, les champignons, etc. Alors, euh, quelles sont les possibilités d'utiliser les bactéries en termes de biotechnologie En fait, il y a deux approches. La première, c'est de considérer la bactérie comme une petite usine, une petite usine cellulaire, avec ses machines-outils. Hein, et parmi les machines-outils, et parmi les outils les plus importants, il y a les enzymes. Alors, les enzymes ont de nombreuses applications. Hein. Ils ont, elles ont, pardon, et elles auront de nombreuses applications. Notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des biocarburants, mais surtout dans ce qu'on appelle les biotechnologies industrielles, les biotechnologies blanches et en particulier dans la synthèse de composés chimiques complexes. Hein, vous savez que pour arriver parfois à une synthèse de composés chimiques comme les médicaments, comme des principes actifs ou même des molécules simples hein, comme l'acide acrylique ou le butendiol, qui sont des précurseurs de polymères, il y a nécessité d'avoir différentes réactions. On a des réactions en chaîne. Or, ces réactions nécessitent parfois des conditions euh, drastiques en termes de pH, en termes de température et en termes parfois de pression. Et puis, il y a un problème qui est récurrent à la chimie de synthèse, c'est qu'il est très rare qu'on obtienne des composés purs. On obtient des produits intermédiaires recherchés, mais on, retient, on, on obtient aussi des, des coproduits. Donc, avant de passer à l'étape et à la réaction suivante, il faut absolument éliminer ces produits, ces coproduits. Les enzymes ont un double avantage. Le premier avantage, c'est que ils ont ce qu'on appelle une stéréospécificité qui, font, qui fait qu'elles produisent un composé pur. Et le deuxième avantage, il y est euh, au fait que comment comment vous dire ça euh, Elles peuvent, s'il si y a besoin, s'il y, si y a nécessité de, de travailler dans des conditions extrêmes au niveau de ces réactions, eh ben, on va rechercher ces enzymes chez des bactéries euh, vivant dans des milieux atypiques, voire extrémophiles. Donc, utilisation des enzymes, notamment dans le domaine de la chimie de synthèse, et en voici quelques exemples, hein, des bactéries euh, hyper thermophiles ou thermophiles. Naturellement, elles sont gérées par des enzymes thermostables. Et ces enzymes thermostables, on va les trouver, par exemple, au niveau d'application, dans, dans la biologie moléculaire, Peut-être que c'est quelque chose qui vous est familier. Hein, et puis, les applications de la biologie moléculaire dans de nombreux domaines. On va également trouver euh, les applications de ces enzymes dans la synthèse de produits pharmaceutiques. A l'inverse, pour les bactéries qui vivent dans le froid, on va donc avoir des enzymes qui fonctionnent à basse température, idem des applications dans l'agroalimentaire, dans la chimie, mais surtout dans la détergence. C'est-à-dire qu'on va tout simplement encapsuler des enzymes et on va les mettre dans des lessives qui vont fonctionner à des basses températures, d'où un gain d'énergie. Puis, vous avez également des enzymes qui dégradent des, les polysaccharides. Les polysaccharides, c'est des polymères de sucre. Hein, et avec, Comme, les, comme exemple, les, les amidases, les glucosidases, les chitinases. Là, on va les utiliser dans la, dans la chimie, dans l'agro-industrie, mais surtout, on espère les utiliser dans le domaine des biocarburants. Et puis, vous avez... Des découvertes relativement récentes qui sont par exemple le fait qu'on ait, euh, voilà juste quelques mois, voire deux ou trois ans, découvert des bactéries qui étaient capables de dégrader ce qu'on croyait ne pas être dégradable. Des polymères comme le polyuréthane ou comme le PET. Le PET, c'est le polyéthylène téraptalate, c'est tout simplement le, des polyester de vos bouteilles plastiques. Hein. On a découvert des, des bactéries qui étaient capables de dégrader ces polymères. Et bien sûr, la prochaine étape va être d'isoler les enzymes qui dégradent ces polymères et ensuite trouver des applications dans le domaine environnemental. Et puis, il y a quelque chose qu'on connaît bien, hein, c'est que la, la mer a un pouvoir de digestion magnifique et que les micro-organismes n'y sont pas pour rien, notamment au niveau des hydrocarbures. On est bien placé ici en Bretagne. Mais il y a des applications industrielles pour ces bactéries et notamment pour les enzymes. Et j'ai pris cet exemple, puisque c'est un exemple que je connais bien pour y avoir travaillé, c'est la problématique des sols bitumineux au Canada. C'est vrai qu'on a au Canada, dans certaines provinces, il n'y a pas besoin de creuser profond pour voir du pétrole, il a même le sol. Donc ça facilite les conditions d'exploitation et pour cela on utilise, si je résume, tout simplement de l'eau chaude et un peu de soude. L'eau est parfois réutilisée, mais parfois elle doit être stockée dans ces immenses réservoirs que vous voyez là avant d'être rejetée éventuellement dans les rivières avoisinantes. Mais bien sûr, cette eau-là, malheureusement, elle est chargée en résidus d'hydrocarbures et en métaux lourds. Alors, il faut absolument, absolument les éliminer et pour ça, on utilise les biotechnologies et les bactéries. De deux manières, on fait ce qu'on appelle de la biostimulation, c'est-à-dire que les bactéries qui dégradent les hydrocarbures sont déjà présentes dans le réservoir, mais je dirais qu'elles manquent un peu de jus ou elles ne sont, sont pas suffisamment nombreuses. On va donc créer les conditions pour augmenter la densité bactérienne, donc l'activité enzymatique. Ou alors, on va faire ce qu'on appelle de la bio-augmentation. C'est-à-dire qu'on va rechercher dans d'autres écosystèmes, et en particulier des écosystèmes marins, on va rechercher des bactéries qui ont la capacité de dégrader ces hydrocarbures. On va l'établir en laboratoire et ensuite, on va, si je puis me permettre, on va implanter, on va inoculer ces bactéries dans ces réservoirs et attendre qu'elles fassent leur effet en dégradant les hydrocarbures. Il y a une autre application, c'est plus les enzymes, c'est carrément le métabolisme bactérien, c'est l'exploitation minière, ce qu'on appelle la bio Vous savez qu'il y a un besoin extrêmement important en métaux comme le chrome, comme le cuivre, comme le nickel, mais également en métaux stratégiques comme le lithium ou encore en terres rares comme les lantanides ou comme le gadolinium, le technicium, tous ces éléments qui se trouvent présents dans les, dans les outils high-tech, mais également dans le domaine médical, notamment au niveau de l'imagerie. La plupart de ces métaux, sont associés, bien sûr, sous forme de minerais. Et d'un point de vue chimie, dans une grande majorité des cas ils se présentent sous forme de sulfure. Donc, l'idée, c'est d'extraire le métal, bien sûr, des sulfures. Alors, la chimie peut le faire. Hein. Vous concassez, vous mettez dans des réacteurs un peu d'acide. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Par contre, la biotechnologie, et en particulier les bactéries, peuvent faire des choses magnifiques. J'ai pris juste un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. On prend des bactéries qu'on appelle des bactéries ferro cest c'est-à-dire qu'ils vont oxyder le fer 2 en fer 3. En fait, attirent attire leur énergie pour vivre de l'oxydation du fer 2 en fer 3. Le fer 3 devient, le fer ferrique devient un oxydant qui va attaquer le minerai, les sulfures, en provoquant d'une part la formation de sulfate et en favorisant la dissolution de l'ion métallique qui ensuite est récupérée par différentes technologies. En fait, on produit non pas du sulfate, mais de l'acide sulfurique qui contribue à accélérer la dissolution du minerai. Quant au fer 3, puisqu'il a oxydé le soufre, il est réduit en fer 2, en fer ferreux, et ça repart dans la boue. Vous voyez, c'est quelque chose qui marche tout seul. C'est également vrai pour d'autres bactéries qu'on appelle les bactéries sulfo -oxydantes. Alors là, les bactéries marines peuvent être assez intéressantes dans la mesure où vous avez donc le métabolisme fer 2, fer 3, mais vous avez donc formation d'acide. Donc, il faut des bactéries qui soient acidophiles. Vous avez également une augmentation de température puisque ce sont des réactions qu'on appelle exothermiques, qui vont libérer pas mal de chaleur. Donc, il vous faut des bactéries qui soient également thermophiles. Et on va rechercher dans les écosystèmes atypiques du milieu marin des bactéries qui sont donc acidothermophiles, thermophiles oxydants Vous voyez, ça, c'est un, un, un aspect des euh, biotechnologies. Alors, il y a une deuxième approche. On a considéré la bactérie comme une petite usine cellulaire. Là, on va la considérer comme une petite usine de production. Alors, qu'est-ce que peut produire une bactérie Pas mal de choses. Hein. Ça peut produire ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Les métabolites secondaires, ce sont des molécules qui sont produites par les bactéries à de très faibles concentrations, mais qui sont extrêmement actives d'un point de vue biologique. Elles peuvent produire ce qu'on appelle des biopolymères, autrement dit des polymères biologiques. Alors, les plus connus, ce sont les polyphosphates, les polyamines, les biosurfactants. Les biosurfactants sont souvent des, des glycolipides, mais surtout, deux types de polymères qui, vous allez voir, ont un grand intérêt, ce qu'on appelle les polysaccharides, les exopolysaccharides, et puis des polyesters biodégradables qui portent le nom de PHA, PHA pour les chimistes voulant dire polybêta-hydroxyalkanoate. Et puis, elles peuvent produire également d'autres choses, des lipides, des bactéries peuvent produire des lipides, on parle beaucoup des microalgues, mais les bactéries peuvent produire des lipides, mais également des vitamines, des osmolites et des pigments. Alors cette production de molécules, elle n'est pas, pas, pas là pour nos beaux yeux. C'est une réponse de la bactérie à un environnement qui lui devient antipathique, hostile, défavorable. Donc on appelle ça des molécules de réponse, c'est-à-dire de défense, d'adaptation, voire même de survie. Si l'on considère par exemple les métabolites secondaires, en gros les médicaments de la mère. Vous savez qu'il y a une demande importante hein, en nouveaux médicaments, notamment en antibiotiques, en antitumoraux, en antiviraux. Enfin, tous les, les principes actifs en réponse à, euh, aux challenges du XXIe siècle et surtout en réponse aux problèmes générés par le vieillissement de la population. Et il y a énormément d'attentes au niveau des biotechnologies marines. Alors, quel est l'état actuel hein Alors, je vous parle de 2014. Hein, ça n'a pas tellement évolué, honnêtement, une année et demie après. Il y a six molécules qui ont atteint le Graal, c'est-à-dire qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Il y, a Pardon, il y a quatre anticancéreux, un Alzheimer et un antidouleur. Il y en a une dizaine qui sont en phase clinique 1, 2, 3. Vous savez, c'est les phases qui précèdent l'autorisation de mise sur le marché. Et il y en a 3 sur 10, ce n'est pas si mal que ça, qui sont d'origine bactérienne. Et il y a une centaine, il y a plusieurs centaines qui, au niveau du laboratoire, ont été démontrés comme ayant les activités biologiques intéressantes. Et il y en a environ entre 25 et 30 qui sont d'origine bactérienne. Avouez que c'est pas mal pour quelque chose dont on connaît simplement 1 hein Donc il y, a, il y a vraiment beaucoup d'espoir autour de ces molécules, mais seulement ce pas évidemment aussi simple que ça, hein, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères. La reproductibilité, parce qu'avant de lancer des études en phase 1, phase 2, phase 3, il faut que vous ayez quand même la certitude que l'activité est bien là et est reproductive. Il y a la stabilité, parce que comme vous allez le voir, ce sont des molécules qui, d'un point de vue chimique, sont extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'elles sont très sensibles à des simples modifications de pH, de température, simplement de luminosité. Et puis il y a la toxicité. Il faut qu'elle soit toxique, mais quand même pas trop. Il hein faut quand même un, un niveau, puis il ne faut pas que, si je puis me permettre, qu'il n'y ait pas de, de, de dégâts collatéraux. Hein et puis il y a surtout le problème majeur qui est le problème de la production. Molécules qui dans la nature sont produites donc en très faible concentration. On parle du même pas du microgramme, du nanogramme. Alors comment faire pour produire ces molécules Quand il s'agit de macro-organismes, on va tout simplement, on peut imaginer faire tout simplement du prélèvement. On a trouvé ça dans une éponge, on va gratter les éponges, on va prélever et on aura le principe actif. si vous regardez les ratios... Pour une tonne, vous avez un gramme. Alors, quand vous savez que pour certains produits, notamment des anticancéreux, il faut à peu près 5 kilos par an, je vous laisse imaginer le non-sens que représente cette notion de prélèvement direct dans la nature, dans le milieu marin. Alors, on peut faire ce qu'on appelle de la mariculture. C'est-à-dire tout simplement qu'on va faire de l'élevage de ces organismes-là. Ça paraît simple, hein, en théorie. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance parfaite du mode de croissance de ces organismes. Et n'oubliez pas que ce sont des molécules de défense. Donc, il faut identifier quelles sont les conditions dans lesquelles ces organismes produisent la molécule. Ce n'est pas si simple, mais il y a des, des pistes qui se mettent en place là-dessus. Et puis, on va confier ça, on va confier le bébé au chimiste. Hein, la solution qui paraît le plus simple. Mais il y a deux choses à faire. D'abord, identifier la structure de la molécule. Et je vous assure, en tant qu'ex-chimiste, ce n'est pas si simple que ça, identifier une molécule de cette nature-là. Allez, supposons que vous l'ayez identifié, on va la synthétiser. Ben, synthétiser ça, il faudra beaucoup de courage, hein. énormément de courage. Et j'ai pris un exemple ici, vous voyez, pour un, un anticancéreux, la disco-dermolide, là, qui est arrêtée d'ailleurs, qui a été arrêtée en phase 2 l'année voilà, dernière ou l'année avant. Il ne faut rien que 39 étapes de réaction, 39 réactions successives avant d'arriver à sa synthèse. En moyenne, il faut entre 15 et 20. Vous voyez, Donc, cette problématique de synthèse.. Elle n'est pas évidente non plus. Et puis, depuis pas mal d'années, ah. les scientifiques sont intéressés à l'origine à même, à la nature même du producteur. Est-ce que c'est finalement le, le macro-organisme, l'éponge, les coraux, le tunicier, ou est-ce que ce ne sont pas finalement les, les, les micro-organismes, et en, en particulier les, les bactéries que l'on trouve épibiontes ou symbiontes, que l'on trouve euh, associées à ces organismes-là Vous savez que certaines éponges, pour certaines éponges, 40% de leur biomasse c'est de la bactérie. Hein Alors prenons par exemple la, la, ce composé-là, la bryostatine, c'est un anticancéreux hein, qui est en phase 2 actuellement. Il est produit par un bryozoaire que l'on trouve assez couramment. Alors de mémoire, je sais, c'est les côtes de Californie. On a isolé dans ou sur ce bryozoaire une bactérie qui porte le doux nom de, je ne sais plus comment, là, Candidatus Endobugula et on l'a mise en condition de production dans des fermenteurs. Et vous voyez, on a obtenu ce composé-là. Bah, vous êtes d'accord avec moi qu'entre ça et ça, il y a quand même une certaine analogie. Ce qui veut dire que la bactérie produit un analogue du produit final. Et ça, on l'a réitéré pour d'autres composés, comme un composé extrêmement important qui, lui, est sur le marché, le ion d'hélice, hein, qui est produit par une, une acidie. On a trouvé associé à l'acidie une bactérie qui produit l'analogue. De second Idem pour la de la statine, qui est également un anticancéreux, où là on a trouvé une bactérie qui produit également l'analogue. Alors, deux hypothèses soit l'analogue a la même activité que le produit final, fort bien, soit on va se servir de l'analogue pour tout simplement aller vers le produit final, mais évidemment, il n'y aura plus 39 étapes, mais peut-être deux ou trois étapes réactionnelles pour, avoir, pour arriver au produit fini. Alors, ça, c'est dans les conditions idéales. Il faut encore faire pousser la bactérie. Si ce sont des bactéries épibiontes, ce n'est pas trop compliqué. Si ce sont des bactéries symbiontes, il faut trouver exactement les conditions de croissance des bactéries. Et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est là qu'intervient le génie génétique. et On va tout simplement identifier dans la bactérie le gène qui est responsable de la production de ce métabolite, et ensuite le transférer, le cloner vers d'autres organismes ou des levures dont on peut parfaitement maîtriser la croissance. Alors, tout ça, c'est extrêmement important, puisque fini les problèmes de mariculture, fini les problèmes de production directe, fini les problèmes de euh, synthèse chimique, on va dire que la production du médicament va se résumer à une simple fermentation bactérienne qui peut marcher 24 heures sur 24, 365 jours par an. Hein oui, donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est une découverte non pas récente, mais qui peut avoir des conséquences, notamment au niveau coût de ces micro-organismes, de ces médicaments. Deuxième molécule, les, les biopolymères. Hein, donc les, vous avez les polymères ont trois origines. La plus connue, c'est bien sûr la pétrochimie. Hein, la grande, très très grande majorité des polymères est d'origine pétrochimique. Hein, vous les connaissez. Hein, c'est le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, le polystyrène, le, les PET, les, les polyester, les polyamides avec le, le nylon. Le nylon, c'est c'est Nicole, euh, Yvette, Luella, Olivia et Nina. C'est les prénoms des, des chimistes qui ont trouvé le nylon. Alors, à part quelques exceptions près, euh, ces polymères ne sont, pas, sont absolument pas dégradables. Il y a ceux-là, mais enfin, on ne les utilise jamais. Alors, vous avez une deuxième source, qui sont des, des polymères partiellement biosourcés. Autrement dit, il y a un élément du polymère qui est d'origine biologique. Donc, ça peut conduire logiquement à des polymères qui, soient, qui sont... Partiellement biodégradables. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais plutôt qu'ils sont fragmentables ou dépolymérisables. Et puis il y a le Graal. Le Graal, c'est d'obtenir des polymères qui sont à 100% d'origine biologique et qui sont à 100% biodégradables. Alors vous en connaissez. Hein le plus important, c'est l'amidon et la cellulose. Pensez bon, pas marin, vous allez me dire. Hein et puis vous avez tous les polysaccharides d'algues. Ils sont d'origine naturelle et ils sont totalement biodégradables. Hein vous avez les, les les caraghedans, les alginates, idem pour les crustacés, avec la chitine et le chitosan. Et puis les bactéries, ces chers petits micro-organismes, ont la capacité de produire également au moins cinq types de biopolymères, dont deux sont de grande importance, ce qu'on appelle les exopolysaccharides, les EPS, et ce qu'on appelle les PHA, les polyestères ou plastiques biodégradables. Alors le premier, les exos. Alors c'est un mot compliqué pour quelque chose de très simple. Les exopolysaccharides, tout simplement exo parce que la bactérie synthétise de polymères dans la cellule et ensuite la rejette. Et Polysaccharide, polymère de sucre, alors de sucre avec un S puisque l'unité monomérique, qui est donc répétée N fois pour donner le polymère, est constituée soit d'un seul sucre, on va appeler ça un homopolymère, un homopolysaccharide, soit de sucres différents, les sucres, c'est par exemple du glucose, du galactose, la galactosamine, etc. Et là, on appellera ça un hétéropolysaccharide. Vous en connaissez aussi, le xanthan. Hein le xanthane, xanthane c'est le E415 de vos formulations alimentaires. Là. On le trouve également dans la cosmétique, bien naturellement. On le trouve également, je crois, dans des formulations de produits d'hygiène corporelle. Les microbiologistes connaissent bien le gélane. Le gélane, c'est le gel-right. Hein c'est un polymère qui a une certaine, on va dire, thermostabilité. Les médecins connaissent bien le dextrane, qui est un substitut au plasma, et la cosmétique et les médias connaissent bien le dernier, l'acide hyaluronique, hein, de par ses propriétés, notamment euh, en cosmétique et euh, hydratante. Et puis, vous avez d'autres, un peu moins connus, certes, mais qui sont utilisés par les pétroliers, comme le succinoglucane et le scléroglucane. Tous ces polymères sont des exopolysaccharides bactériens, mais aucun de cela n'est d'origine marine. Alors, des EPS, je vous le dis, c'est exopolysaccharide. On va appeler ça EPS, si vous en êtes d'accord. Euh, ça sert à quelque chose. Hein. Une nouvelle fois, c'est produit par des bactéries pour une raison quelconque. La principale raison, c'est de favoriser l'attachement des bactéries sur les surfaces, favoriser la fixation irréversible des bactéries sur les surfaces. Et vous le voyez ici, vous voyez une bactérie. Et vous voyez tous ces petits filaments là qui semblent s'échapper de la bactérie. Ce sont des exopolysaccharides qui vont conduire ensuite à la formation de ce qu'on appelle le biofilm. Ça, c'est à plus de 90 des exos. Et en dessous de ces exos, vous avez les bactéries. À l'intérieur de ce biofilm, les, les, les exos ont plusieurs fonctions. La première de ces fonctions est de lutter contre des agressions. Agressions d'ordre chimique, par exemple, l'utilisation de, de biocides ou de chlore. Les agressions d'ordre biologique, des bactéries au par exemple, ou même des agressions d'ordre physique, comme euh, euh, résister aux forces de cisaillement qui sont engendrées par la vitesse de circulation du fluide au niveau de la surface. Une autre application euh, des polysaccharides, ou une autre plutôt fonction des polysaccharides, c'est lutter contre la dessiccation. Dans certaines circonstances, pour avoir un biofilm qui est exposé euh, à l'air, donc il y a une nécessité de maintenir pour la bactérie un certain degré d'humidité pour sa survie. C'est le rôle des polysaccharides. Et puis, vous avez un autre rôle pour ces polymères, c'est de piéger, de concentrer la matière organique et les oligoéléments, autrement dit les ions métalliques, nécessaires à la survie de la bactérie dans le biofilm. Vous voyez donc pas mal de fonctions. Voilà quelques exemples. où On peut presque visualiser ces polysaccharides. Là, ce sont des tapis microbiens que l'on trouve au niveau de, de certains atolls du Pacifique Sud, en l'occurrence ici, la Polynésie, vous voyez, ce sont des, des tapis de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, uniquement des micro-organismes. Et la cohésion ou la structuration de ces tapis est assurée par cette distribution d'exopolysaccharides. Un autre exemple, ce sont les sources hydrothermales profondes. Vous voyez tout ce, ce tapis blanc et légèrement rouille. Là. En fait, c'est un biofilm bactérien. Composé à plus de 90 d'exopolysaccharides. La différence de couleur entre le blanc et cette couleur orangée est qu'à ce niveau-là, probablement, les polysaccharides ont piégé soit du fer, soit du soufre. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin, bien que ce soit intéressant. Vous allez autour du lac de Ticolo, ou bien vous allez à Kirwal, à certaines certaine période de l'année, vous allez voir des petits ruisseaux comme ça. Et En fait, ces petits ruisseaux, ce sont des bactéries qu'on appelle des bactéries ferro qui génèrent donc des oxydes de fer et en même temps des polysaccharides. Et le polysaccharide piège l'oxyde de fer, ce qui vous donne cette coloration et ces biofilms dans ces petits ruisseaux-là. Alors, au niveau du laboratoire, c'est un peu différent, hein, puisqu'on part généralement d'une collection de micro-organismes, des bactéries qu'on a collectées aux quatre coins du globe. Hein. On peut avoir des collections de plusieurs milliers de bactéries. Et puis ensuite, l'étape les la les plus importante, c'est l'aspect la la, criblage. Pour les EPS, c'est assez simple. On arrive facilement à différencier, en faisant pousser dans des boîtes de pétri, dans des milieux appropriés, on arrive à différencier les bactéries qui produisent de celles qui produisent un peu, de celles qui ne produisent pas du tout. Celles qui produisent un peu ou beaucoup, on les fait pousser dans des petits réacteurs. On est toujours au niveau du laboratoire. Hein. Comme c'est exocellulaire, on va séparer par une simple centrifugation les bactéries, du surnageant, on va purifier et on va arriver à cette espèce de coton. là. J'en ai plein, si vous voulez les voir à la fin de la conférence. Coton ou poudre, comme vous voulez. On va caractériser la molécule d'un point de vue chimie, d'un point de vue physico-chimie, d'un point de vue rhéologie, d'un point de vue biologie. Et puis, on va regarder s'il y a des applications. Si application il y a, on va passer à un stade d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de euh, trouver les conditions de rendement maximum. Et ensuite, on va passer à la production pilote, on va dire sur quelques 100 litres, 500 litres, voire 1 mètre cube, pour optimiser certains problèmes techniques. Et ensuite, on va faire la production réellement industrielle, où on peut aller jusqu'à des fermenteurs qui font jusque 50 mètres cubes. Vous voyez, ça commence déjà à être relativement conséquent. Alors, la biotechnologie va utiliser les propriétés et les fonctions de ces polymères. Alors, la première application à laquelle on pense, c'est l'agroalimentaire, puisqu'on peut utiliser, par exemple, la propriété filmogène, puisque vous avez vu, sa forme des films, ou encore la pro des propriétés rhéologiques. Si on prend les propriétés filmogènes, on peut imaginer, et ça a été imaginé, faire de la microencapsulation ou faire de l'enrobage de semences. Si on prend la propriété euh, texturante, structurante, on peut imaginer utiliser ces polymères dans l'agroalimentaire, comme on le fait pour le xanthane, en tant qu'épaississant, gélifiant, émulsifiant, stabilisant, etc. Oui, d'un point de vue scientifique, non, d'un point de vue économique. Le coût de production de ces molécules n'est pas du tout euh, compatible avec une utilisation dans des marchés de grande consommation. Bien que je puisse vous l'assurer, ces molécules-là ont des propriétés largement supérieures à l'existant. On va dire que euh, c'est 10 fois supérieur en termes de résultats scientifiques, mais c'est à peu près 200 fois plus cher. Donc, ça n'a strictement aucun sens. Un autre domaine dans lequel le coût est important, mais en cosmétique, c'est un peu particulier. Il y a le coût, il y a le marketing, il y a l'histoire, enfin, il y a tout ça, un peu compliqué. Mais là aussi, on va utiliser les propriétés de ces polysaccharides. On va utiliser toujours leur aspect, leurs propriétés texturantes pour des formulations. Mais on va aussi utiliser leurs propriétés anti-inflammatoires, puisqu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires et surtout leur propriété hydratante, leur propriété à, à capter l'eau et à retenir l'eau. Ça va vous donner des produits anti-âge, anti-rides, comblement, anti-inflammateurs. Après, vous y croyez vous y croyez pas. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a huit exopolysaccharides bactériens d'origine marine qui sont commercialisés. Et l'avantage de la cosmétique, c'est qu'en fait, c'est une industrie qui est en constant renouvellement renouvellement, c'est-à-dire que ces produits-là ont un turnover, ce qu'on appelle un turnover, c'est-à-dire une durée de vie de 4 à 6 ans. Ça fait que l'industrie de la cosmétique constamment est en recherche de nouvelles molécules et la mer, pour ça, est un magnifique champ d'investigation pour eux. Alors Ensuite, il y a le domaine environnemental, où là, on va utiliser les propriétés de ces polymères à piéger de la matière organique et à piéger des oligoéléments. Je traduis ça en matière industrielle. Capacité à piéger des composés toxiques et capacité à piéger des métaux lourds. Hein et il y a des stations, et il y a des productions industrielles qui travaillent dans ce sens, c'est-à-dire qu'on utilise des polysaccharides pour faire ce qu'on appelle de la bioremédiation ou la réhabilitation des sols ou de la biosorption ou la biodétoxification. C'est-à-dire tout simplement, si j'ai réseau, on fait passer de l'eau dans des colonnes et puis les polysaccharides, les polysaccharides ont la fonction de retenir les euh, éléments toxiques, que ce soit des métaux ou des composés organiques, comme ils le font au niveau des biofilms. Il y a également une autre propriété qui est intéressante, c'est euh, que ces polymères ont parfois une sélectivité extrêmement importante, c'est-à-dire qu'ils vont retenir préférentiellement certains métaux par rapport à d'autres. C'est notamment le cas des terres rares, hein, où les, ces polymères ont une préférence, je dirais, pour certains éléments par rapport à d'autres. Et on va utiliser cette capacité de euh, spécificité, de spéciation hein, par rapport à, notamment à ces euh, composés comme le, le gadolinium ou le technétium. Alors j'ai repris l'exemple du Canada puisque je vous ai dit que ces, ces réservoirs étaient contaminés avec des hydrocarbures, mais ils sont con également contaminés avec des métaux lourds. Et bien, actuellement, on utilise euh, sur certains réservoirs, pas celui-là, mais je n'avais pas de deuxième photo, la même technologie, c'est-à-dire la bioaugmentation et la biostimulation mais cette fois-ci, euh, en favorisant, non pas le développement bactérien, mais avec les bactéries présentes, on fait le nécessaire pour qu'elles produisent in situ des exopolysaccharides. Hein. Comme il s'agit, non pas dans ce cas-ci, mais dans un autre cas, un, de l'eau qui est froide, voire très froide, hein, ça, ça se passe quand même au Canada, on va rechercher ces bactéries si elles n'existent pas dans euh, les euh, écosystèmes de l'Arctique ou de l'Antarctique. Vous ah, voyez ce que ça donne. C'est un peu pour le folklore. Hein. Voilà un EPS pur. Voilà un EPS qui a vu un peu de, de cuivre. Et voilà un EPS qui a vu un peu d'argent. Vous voyez le changement de coloration. Il y a également un changement d'aspect que l'on peut voir par microscopie électronique à balayage. Vous voyez un EPS pur avec cet aspect euh, filandreux. Là. Et puis, vous voyez ce qui se passe lorsqu'il a quélaté, quand il a piégé le nickel. Vous voyez l'apparition de, de petites microsphères là, partout. Là. Ces microsphères ce sont... Des microsphères de polymères dans lesquelles sont concentrés tous euh, les atomes, tous les ions métalliques. Alors, il y a une autre application qui a été découverte, voilà, juste quelques années, mais qui pourra avoir une très, très grande importance c'est l'utilisation de ces polymères pour lutter contre la formation des biofilms. Ce que j'appelle des polymères pour lutter contre les polymères. N'oubliez pas que l'adhésion bactérienne est le résultat de la production d'exopolysaccharides. Eh bien, on s'est aperçu d'une chose, lorsqu'on injecte des polysaccharides purs dans le milieu, il y a, s'il si y a des surfaces présentes, il y a limitation de l'adhésion bactérienne. Et on a fait une expérience relativement simple qui a consisté à mettre des échantillons d'acier inoxydable dans une eau de mer naturelle circulante. Et puis au temps zéro, on a introduit dans l'eau de mer de très faibles concentrations de ce polymère. De mémoire, c'était 0,01%. Hein, et on a suivi au cours du temps, sans renouveler, hein, juste une fois, on a suivi au cours du temps la vitesse de colonisation des surfaces par les micro-organismes. Alors, vous voyez, c'est très simple à, à, à comprendre. Hein, dans la mesure où il n'y a pas de polymère, vous voyez que euh, le taux, le niveau de colonisation est d'environ de 80%. Par contre, quand vous avez certains polymères, vous voyez que même après six jours sans renouvellement, sans rien du tout, le niveau de colonisation par des bactéries est inférieur à 10%, voire 5%. Je traduis ça par le fait qu'un film de polymère sur la surface de l'acier inoxydable a empêché tout phénomène d'adhésion bactérienne irréversible. Alors, on a essayé de, de comprendre. Hein. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse la, la plus probable, c'est celle ci c'est-à-dire que le film, très fin, hein, je vous parle de film de quelques microns, ce film de quelques microns modifie suffisamment les conditions de surface du matériau, ce qu'on appelle la polarité, la mouillabilité, l'hydrophobicité. Hein, tous ces paramètres-là sont suffisamment changés pour empêcher l'adhésion bactérienne. En gros, si je résume, ça devient une véritable patinoire pour la bactérie, qui ne pourra pas aller jusqu'à l'adhésion irréversible. Alors les, les, les avantages de cette découverte sont, sont importante, hein, puisque d'habitude, on utilise des chlore, du chlore ou des biocides avec les impacts environnementaux que vous connaissez. Là, on est dans la notion d'inhibiteur vert. Hein C'est-à-dire qu'on va pouvoir lutter contre le biofilm avec des molécules naturelles biodégradables. Hein Ça, les applications, on va les retrouver, par exemple, dans les circuits d'eau chaude, dans les échangeurs thermiques, dans les méthaniers Et pourquoi pas imaginer de nouvelles peintures anti fouling vertes ou de nouveaux, anti, nouveaux revêtements anti corrosion vert. Et puis, il y a cette ci. c'est un peu folklorique, mais euh, j'ai pensé vous le montrer. C'est l'huître perlière, la perle noire. Alors, la perle noire, vous allez dire, quel qu rapport qu'il y a avec les EPS ben, Vous allez le voir. La perle noire, vous savez comment c'est fait. Hein on prend un petit morceau de néclus euh, nacre, là. on met un, peu un petit greffon qu'on a extrait d'une huître donneuse. On met tout ça dans le, dans le sac perlier hein et puis on attend que la nature fasse le nécessaire. Au bout d'un certain temps, vous avez la formation, la biominéralisation, c'est-à-dire un dépôt organique et surtout inorganique. Et au bout de 18 mois, vous avez la fameuse perle noire. Alors, la technique, tout ça, c'est fait avec un greffeur. Bien sûr, c'est des, des, des grands spécialistes, hein, parce que ce n'est pas évident à faire. Le problème, c'est que cette technologie peut induire des problèmes de contamination bactérienne, des problèmes infectieux, avec des comme conséquence soit la mort de l'huître, un taux de mortalité élevé, soit un rejet du nucléus, soit dans le meilleur des cas, une mauvaise qualité de la perle au bout de 18 mois. Alors pour ça, ce que l'on fait d'habitude, c'est qu'on fait on place sur ces nucléus un, un film de polymère très très fin, et dans ce film de polymère, il y a des antibiotiques. Alors, ni le polymère ni les antibiotiques, je peux vous garantir, sont d'origine naturelle. Donc, les problèmes environnementaux peuvent, avoir, peuvent être quand même assez, assez graves. Alors, on a imaginé travailler à deux niveaux. D'abord, les antibiotiques, eh bien, on va les remplacer par des molécules produites par des bactéries ou par n'importe quel autre organisme, donc des molécules naturelles. Ça, c'est assez facile à trouver. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait au moins plusieurs centaines... De molécules qui avaient une activité biologique, dont des activités antimicrobiennes ou bactériennes. Puis dans ce cas-là, on n'a pas les contraintes du médicament. Hein. Donc, ça, c'est déjà un point acquis. Deuxième point, on va remplacer le polymère synthétique par un film de polymère naturel, en particulier les exopolysaccharides. Pourquoi Pour trois raisons. La première, c'est que l'effet filmogène, il est incontestable. Vous voyez, ça, on le voit très bien ici. Hein. Et c'est facile à faire, il suffit à la limite de laisser tremper pendant quelques minutes. Et le film est stable. Le deuxième, c'est qu'on va utiliser la propriété de ces polymères à piéger les ions, et en particulier les ions calcium et magnésium, qui sont responsables du, procédé, du processus de minéralisation. Et la troisième raison, c'est que ces polymères peuvent avoir, pour certains d'entre eux, des propriétés anti-inflammatoires. Alors on a, fait on a fait les essais en laboratoire, on a recherché les meilleurs EPS, les meilleures combinaisons avec les peptides microbiens. On a trouvé deux ou trois qui correspondaient à nos critères et ensuite ça a été testé à Tahiti sur près de 6000 huîtres perlières. Alors 6000, c'est rien par rapport aux 3 millions de... qui sont faites par an, mais c'est déjà pas mal et je peux vous garantir que les résultats sont plus qu'intéressants. Maintenant la balle est dans le camp des perliculteurs. Et enfin, le dernier domaine d'intérêt pour ces EPS, c'est le domaine médical des applications dans le domaine de la cicatrisation dermique, des applications notamment dans le domaine vasculaire, en recherche, je dirais, d'alternatives à l'héparine. L'héparine, vous savez, c'est l'anticoagulant de référence, hein, c'est le, le Lovenox, la Fraxiparine, la Calciparine. L'héparine, c'est un polysaccharide aussi, hein, mais il n'est pas d'origine marine ni bactérienne. Il est extrait de la muqueuse intestinale du porc. Hein. Mais c'est un polysaccharide. Vous avez également des études qui ont été menées ici, d'ailleurs, à Brest, avec l'équipe de Christian Berthaud, sur le système immunitaire et en particulier sur les vaccins ou encore sur les anticorps monoclonaux pour certaines maladies du sang. Et enfin, vous avez également un travail important qui a été réalisé dans le début des années 2000 sur l'utilisation de ces polymères comme outil de régénération dermique et surtout régénération osseuse. Alors, c'est le domaine médical. Il faut le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur ces trois domaines, il y a à peu près une dizaine de brevets qui ont déjà été pris, ce qui montrent quand même que les résultats sont plus qu'intéressants. Alors, autre type de, de polymère, c'est les polyesters. Vous connaissez le problème des polymères, on entend parler tous les jours. Hein. C'est qu'il y a effectivement 300 millions qui sont produits par an, hein, mais il y a à peu près 10% de ces 300 millions qu'on retrouve dans les océans, hein, avec tous les impacts environnementaux. Et puis bien sûr, tout tous les impacts sur la, la faune marine. Alors, il y, y a une solution. Ce n'est pas la solution. C'est une petite solution, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est d'utiliser, quand cela est possible, des polymères biodégradables. Et les bactéries ont cette capacité de produire des polymères biodégradables, et en particulier des polyestés biodégradables. Une nouvelle fois, elles le produisent parce que c'est une nécessité. C'est une molécule de réponse. En fait, quand vous placez une bactérie, que vous voyez ici, en phase de multiplication, là, quand vous la placez dans des conditions qu'on appelle le déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire lorsqu'un élément nécessaire à sa croissance devient limitant ou limité, par exemple, plus suffisamment d'azote, plus de protéines, plus de phosphore, plus de soufre, la bactérie a le choix. Soit c'est la mort de la cellule, c'est la lisse, soit elle réagit immédiatement en stockant à l'intérieur de la cellule des molécules de réserve sous forme de granules. Ces granules-là, on arrive à les distinguer peut-être ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Là. Hein on les voit mieux sur la. Ah, Excusez-moi. Vous voyez Ces petites granules. Ce sont des molécules de réserve, c'est-à-dire que la bactérie, si le stress ou si le déséquilibre se poursuit, va tout simplement les utiliser. Hein vous voyez ces granules Comment s'est formé ici Une couple alors, d'un point de vue chimie, ces molécules de réserve, ce sont des polyestères. Purs. Qu'on peut également visualiser par microscopie électronique à, à fluorescence en utilisant des colorants spécifiques. Vous voyez, tous ces, dans les bactéries, il y a tous ces spots lumineux. là, Ça correspond à ces molécules de réserve, à ces polyestères qui sont, euh, d'un point de vue chimie, également des lipides. Au niveau du laboratoire, on va adopter exactement la même stratégie que les polysaccharides. On va faire, à partir d'une collection de micro-organismes, du criblage. L'inconvénient, c'est que le criblage est un peu plus difficile en ce qui concerne ces molécules-là parce qu'elles sont à l'intérieur de la cellule. Alors, la cellule grossit, c'est vrai. Hein Elle passe de 1 micron à 3 microns, mais ça ne change rien pour vous. Hein Donc, on utilise soit des techniques de biologie moléculaire, soit des techniques dont je viens de vous parler en utilisant, des colorants, en utilisant des colorants spécifiques. Ensuite, on va sélectionner les bonnes bactéries, on va les mettre en condition de fermentation. Pas nécessité de centrifuger là, puisque le polymère est intracellulaire. On va simplement utiliser la chimie, et notamment des solvants, pour obtenir ce que l'on veut le polymère pur, la poudre qui est sous forme de poudre, qui est sous forme de film, qui est sous forme de granule. en faites ce que vous voulez après. On va caractériser d'un point de vue chimie, et ensuite on va en rechercher des applications. Si application il y a, on fera ce qu'on appelle du scale-up, c'est-à-dire qu'on va faire un travail d'optimisation pour le rendement pilote, et ensuite on passera des productions sur plusieurs mètres. Alors je suis désolé pour ça, mais je n'ai pas le choix pour vous expliquer la différence entre les deux, hein, entre les deux types de polymères, tous deux d'origine bactérienne, mais c'est simple, très simple. Il y a quatre différences essentielles. La première, c'est que, vous l'avez noté, les EPS sont exocellulaires, les PHA sont endocellulaire. Ensuite, il y a la chimie. D'un côté, on parle de polymères de sucre, polysaccharides. Là, on parle de polymères d'estères. Et là aussi, il y a deux possibilités. Soit vous avez un seul ester et on appelle ça un homopolymère. Soit il y a plusieurs esters différents, dans des ratios différents, et ça formera ce qu'on appelle un copolymère. Alors, d'un point de vue chimie, ça induit soit la formation de thermoplastiques, soit la formation d'élastomères. Thermoplastique, il est cassant. L'élastomère, ben, hein, ça ressemble à un élastique, ou même on peut aller jusqu'à des cols. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que le polysaccharide, il est hydrophile, très hydrophile. Le polyester, lui, il est hydrophobe, très hydrophobe. C'est-à-dire autant vous pourrez dissoudre le polysaccharide, autant vous ne pourrez jamais dissoudre dans de l'eau le polyester. Et la quatrième différence, elle est d'importance aussi c'est que dans le cas des exopolysaccharides et des bactéries, quel que soit le substrat carboné que vous allez donner à la bactérie, elle produira toujours toujours le même polymère. Dans le cas des PHA, c'est fondamentalement différent. En fait, la nature du polymère, la nature du polyester, dépend naturellement de la bactérie sur laquelle vous travaillez, mais dépend de la source de carbone. Je traduis ça d'une autre manière. Une bactérie est capable de produire différents polyestères, en fonction de la source de carbone que vous allez lui donner. On concrétise tout ça. On prend par exemple une bactérie marine. On lui, diffé... On lui donne différents substrats carbonés. Ça, ça nous est égal. Hein. Donc ça produit des homopolymères ou des hétéropolymères ou des copolymères. Et ça induit pour le polymère des propriétés physico-chimiques et mécaniques fondamentalement différentes. Tout ça, c'est produit par la même bactérie. On a simplement changer de substrat carboné. Alors, les substrat carbonés, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, bien sûr, des produits de laboratoire, mais ça peut être, je peux vous le garantir, des de, de, de résidus de produits cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a essayé On a essayé, on a essayé de la, des résidus de moutarde, on a essayé quoi, du polyéthylène glycol. enfin, de quoi s'amuser Donc, on va rechercher, bien sûr, les, les, les sources de carbone les moins chères possibles. Ça, c'est le travail d'optimisation. Peu importe. Vous voyez qu'ici, en fonction de la nature du polymère, vous avez des points de fusion qui pour l'un tourne aux alentours de 180 degrés, et puis toujours avec la même bactérie mais un polymère différent, vous arrivez à des points de fusion qui sont de l'ordre de 77 à 80 degrés. En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques, ici vous avez quelque chose qui est extrêmement cassant et on peut aller jusqu'à quelque chose qui est extrêmement élastique. Et l'autre avantage, c'est que ces polymères bactériens hein, ont des propriétés physiques et mécaniques qui sont très proches, voire similaires aux polymères d'origine pétrochimique, tant au niveau des caractéristiques de fusion que des caractéristiques de résistance à l'élongation. Des propriétés équivalentes à une exception près, la biodégradabilité. Autant les polymères d'origine synthétique ne sont pas dégradables, à l'exception des deux dont on vient juste de découvrir c'est le cas, là. mais la grande majorité d'entre eux ne le sont pas, autant ces PHA sont dégradables. C'est même leur fonction d'être réutilisés par les bactéries. Alors la biodégradabilité, il ne faut pas confondre, ce n'est pas de la fragmentation, ce n'est pas de la dépolymérisation, c'est vraiment de la dégradation d'une molécule complexe en molécule de base, comme le gaz carbonique, comme de l'eau, comme du méthane, etc. Alors qu'est-ce qui se passe et comment ça marche avec une bactérie ben, La bactérie, elle va sécréter une enzyme qui va s'absorber sur le polyester et qui va provoquer sa dépolymérisation jusqu'à arriver à la molécule de base. Cette molécule de base elle est suffisamment courte pour que la bactérie puisse l'assimiler, soit pour développer sa propre biomasse, soit tout simplement le dégrader et donner lieu à ces fameuses molécules euh, comme le gaz carbonique, le méthane ou l'eau. On voit ici un exemple de fibre de polymère, et puis voilà quelques jours après, on voit qu'il y a eu un début de dégradation. On le voit encore mieux sur cette euh, photo, où ici vous avez un film. De PHA qu'on a émergé dans l'eau de mer. Au bout d'une semaine, vous voyez que le, le film est colonisé. On voit même apparaître déjà la couleur verte qui est probablement caractéristique des microalgues. Bien sûr, il y a un biofilm bactérien dedans. Au bout d'un mois, regardez ce qui reste. Il reste juste la partie supérieure qui est la partie la, la, la plus grosse et qui probablement aura disparu quelques jours après. Essayez de faire la même chose avec un polyester synthétique. Je doute que vous y ayez les mêmes résultats. Donc cette notion de biodégradabilité, elle va être bien sûr exploitée au niveau des industriels. Et la première application, c'est le packaging. Hein, on va faire des petits ustensiles en polymère biodégradable. Alors en France, il n'y en a pas beaucoup, à hein, ma connaissance. Il n'y en a pas du tout, je crois d'ailleurs. Et pourtant, il y a des usines qui se construisent. Il y en a une qui se construit dans le nord de la France et il y en a une autre, à ma connaissance, qui se construit aussi en Angleterre. Enfin, quoi qu'il en soit, cette notion de flaconnage et d'ustensile... Euh, Ce n'est pas d'actualité tellement en France, ça a été d'actualité en, en Allemagne, voilà quelques années. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se rappellent de la marque de shampoing Vela, c'était fait avec des polyestères bactériens. Bon, peu importe. Donc là-dessus, il y a également capacité de produire du packaging et du flaconnage à partir de ces polyesters. Par contre, en France, il y a un domaine sur lequel il y a des études qui sont bien avancées, c'est le domaine des films alimentaires. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais un film alimentaire c'est assez compliqué. Ça, en fait, c'est pas un film, pas un seul polymère, c'est un film multicouche. C'est pas gros, pourtant c'est pas épais. Hein. Mais il peut y avoir entre 3 et 7 couches de polymères différents. Il y en a deux qui sont les couches externes qui servent simplement au scellement. Il y a les couches centrales qui sont les plus importantes, qui sont les couches barrières, c'est-à-dire les couches qui sont chargées de, de rendre tout ça imperméable. À l'humidité, à l'oxygène, ou si c'est sous gaz neutre, au gaz neutre de s'échapper. Puis entre les deux, vous avez des couches liantes qui servent de lien entre les couches barrières et les couches extérieures. Vous voyez, ce n'est pas gros pourtant, mais on en arrive à, à cette couche de polymère. Tous ces polymères sont d'origine synthétique. C'est soit du polyéthylène, soit du polypropylène, soit des polyesters. Alors l'idée, bien naturellement, est de remplacer tout ou partie de ces polymères. Toute partie de ces couches-là, par des polyesters naturels. Pourquoi par des polyesters bactériens Puisque, vous l'avez vu dans les diapos précédentes, ces polyesters ont des propriétés physiques et mécaniques qui sont proches de ces polymères, voire identiques à ces polymères d'origine pétrochimique. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de créer une usine pour eux. Ils vont s'adapter facilement à des procédés de films déjà existants. Et puis, quant aux notions de perméation, perméabilité, en jouant sur la composition chimique du polymère, on va obtenir les mêmes, euh, les mêmes propriétés que les PE, PP ou PT quant à la résistance à la diffusion de l'eau, de l'air ou des gaz neutres. Ça, c'est quelque chose... Alors là, je vous parle pas de, de rêve, hein, d'utopie. On en est actuellement plutôt à une réflexion autour d'un aspect économique, c'est-à-dire que l'aspect scientifique, il est résolu. On a trouvé les polymères qui correspondent à la demande. Reste à ramener le coût de production de ces polymères le plus près possible du coût de production des polymères synthétiques. Croyez-moi, on n'est pas loin. Quand j'ai commencé à travailler sur les polymères, sur les PHA, on parlait encore en francs, hein, j'ose pas le dire. Ça coûte à peu près 1000 francs le kilo, 150 euros. Quoi. On en est actuellement à 2-3 euros. Un petit effort à faire encore il faudrait arriver à 1,5 ou 1 euro. Vous voyez, on s'y rapproche quand même. Et probablement, je suis quasiment certain que dans, on va dire, deux ans, trois ans, vous aurez ce type de polymère dans les films alimentaires. Alors, vous pensez bien que la dégradation de ces polymères, puisque c'est une de leurs caractéristiques majeures, hein, la dégradation de ces polymères, elle est fonction de la nature des polymères. En d'autres termes, plus le polymère est compliqué et long, plus la cinétique de dégradation est longue. Ce qui veut dire qu'on peut régler la vitesse de dégradation du polymère en fonction de sa nature chimique. Et si maintenant vous incorporez des principes actifs dans ces polymères, sous forme de billes, sous forme de nanosphères, sous forme de microsphères, ça veut dire que vous êtes capable de régler, de contrôler la vitesse de libération du principe actif en fonction de la vitesse de dégradation du polymère que vous pouvez ajuster par rapport à la composition du polymère et à la bactérie. Vous voyez Donc on va utiliser ces propriétés dans différents domaines, par exemple, dans le domaine des peintures anti où on arrive à incorporer des nanosphères ou des microsphères de, de polymères qui renferment le principe actif, le biocide, si vous voulez, que ce soit des ions métalliques ou des composés organiques. Ça va permettre une diffusion contrôlée dans le temps de ce principe actif et non pas de mettre dans les peintures un excès de ces composés organiques ou inorganiques. Idem dans la cosmétique. C'est les formulations cosmétiques, ça contient beaucoup de conservateurs, d'antimicrobiens. Et l'idée, c'est d'incorporer ces antimicrobiens ou ces conservateurs dans des microsphères ou nanosphères qui vont progressivement libérer le conservateur ou l'antimicrobien. Ça va donc induire des concentrations moindres, nettement moindres, de ces produits dans les cosmétiques, dans les produits cosmétiques, et en assurer peut-être une plus grande pérennité dans le temps. Idem pour l'horticulture ou l'agriculture où là on va pouvoir enrober à la limite des pesticides, on en utilisera moins, mais surtout des engrais et des fertilisants. Une autre application, c'est le médical. Alors le médical, pourquoi le médical Parce qu'en dehors du fait d'être biodégradable, d'être issu de, de ressources naturelles, d'être parfaitement euh, contrôlable à l'échelle industrielle, ces polymères, du moins pour certains d'entre eux, sont biocompatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de rejet pour les plus simples en ce qui concerne les produits ou les produits de dégradation de ces polymères. D'ailleurs, les premières applications qui avaient été envisagées là-dessus, c'était naturellement les prothèses ou bien les euh, broches, euh, broches orthopédiques ou les, les fils de suture, tout simplement. Mais on va plutôt utiliser cette propriété pour la vectorisation de principes actifs, de médicaments, si vous voulez. Hein C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler la vitesse de libération du médicament dans l'organisme en fonction de la chimie du polymère. Et ça, c'est déjà réalisé. Là, on fera ce qu'on appelle des micelles, des nanosphères, des liposomes, des polymersomes, quelque chose d'extrêmement petit, hein, des, des micro-capsules qui contiennent donc le principe actif. C'est déjà expérimenté avec. Euh, ça, c'est un antibiotique, je crois. Ça, c'est un antidouleur. Ça, je crois que c'est un anticancer. Il y a déjà des expérimentations qui sont en cours sur le fait que grâce à ces polymères biodégradables et biocompatibles, on puisse les utiliser comme vecteurs de principe actif et de médicaments. Et puis il y a un autre domaine sur lequel également il y a énormément de travaux, ce sont les stents. Les stents, vous savez, ce sont ces petits ressorts là qu'on met pour empêcher les artères de, de se reboucher. Alors, soit on va utiliser des stents biodégradables et on pourra euh, la, ajuster la cinétique de dégradation en fonction de la composition chimique, soit, comme c'est souvent le cas, on va mettre des stents, des stents métalliques. Mais ces stents métalliques, si je puis me permettre, on va les plastifier. C'est-à-dire qu'on va, on va les couvrir d'un film de, ce, de ces polymères biodégradables dans lequel on aura pris soin d'incorporer le principe actif, que ce soit un anticoagulant, que ce soit un anti-inflammatoire, que ce soit tout ce que vous voulez. Hein Et vous voyez comment ça marche. Vous avez le stent. Alors parfois, il y a un peu comme dans la peinture, il y a des, il y a des, des primaires d'accrochage, mais ce n'est pas toujours, toujours nécessaire. Et puis vous avez le polymère qui est donc chargé euh, en principe actif. Et vous voyez ce qui se passe hein, quand il y a un début de dégradation du polymère, ça, ça posera aucun problème puisque c'est biocompatible. Et puis il y a le principe actif qui est libéré en fonction du temps avec une cinétique que vous-même vous avez contrôlée puisque c'est vous qui avez décidé de la composition du polymère. Et enfin, vous avez d'autres études qui sont, je dois dire, assez amont, hein, c'est-à-dire le fait que, en dehors d'être biocompatible biodégradable, ce sont de magnifiques supports pour des croissances cellulaires. Et on est en train de travailler. Sur la possibilité de faire pousser des cellules permettant la réparation des tendons, des ligaments, permettant la régénération osseuse, permettant la réparation de nerfs ou également en ophtalmologie sur des supports en polyester biodégradable. Voilà ce que je voulais dire sur ces polymères. Le, le dernier, euh, dernier métabolite sur lequel je voulais parler, ce sont les pigments. Les pigments, c'est naturellement une molécule de réponse également. Alors, ils sont très peu utilisés ou très peu exploités à ce jour. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a d'autres sources de pigments qui sont beaucoup plus rentables. C'en est probablement la raison. Vous avez ici, pardon, un, un pigment, euh, quand, quand vous l'extriez, il est bleu, bleu lagon, j'aime presque. Et là, il est un peu sale puisque c'est dans la nature, il y a beaucoup de choses avec. Enfin, on a remarqué que ce pigment qui est produit par une bactérie, vous voyez, c'est un biofilm avec un pigment à l'intérieur. On, on a remarqué que ce pigment, son intensité, la quantité, variait en fonction de la luminosité. D'où l'idée de l'industrie de la cosmétique, tout simplement, de l'utiliser comme, comme crème solaire. Et puis, vous avez celui-ci. Alors celui-ci, il a comme origine les, les tapis microbiens de la Polynésie française, qu'on appelle les maracopara. Et euh, une bactérie marine produit ce composé qu'on appelle la 3 r 3 r xanthine. C'est tout simplement un des isomères avec la lutéine que vous avez dans l'œil, hein, et qui sert notamment euh, comme anti-UV pour lutter contre le stress oxydatif. Donc, vous voyez d'énormes possibilités à exploiter peut-être un peu plus tard sur ces euh, pigments. Donc, voilà ce que je voulais euh, vous dire sur euh, le potentiel des bactéries en termes de biotechnologie. Ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est qu'il y a, à partir de ces bactéries marines, qu'elles soient de milieux extrêmes ou pas. Hein. Il y a déjà des applications. Il y aura d'autres applications dans les années à venir. Puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'en connaît pas grand-chose. Hein, Puisqu'on en connaît à peu près... 1%. Mais on est en droit d'attendre pas mal de choses du fait de l'arrivée de ce qu'on appelle les sciences omiques, hein, que vous connaissez peut-être, d'ailleurs la métagénomique, la métabolomique, la glycomique, la protéomique, la enfin, toléique, que vous voulez, hein, qui vont permettre d'aller dans ce que j'appelle l'intime de la bactérie, aller plus loin dans l'ADN et qui vont certainement être à l'origine de nombreuses découvertes, notamment dans le domaine des médicaments. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, ben, j'essaierai d'y répondre. Si je ne sais pas, bah, je ne vous répondrai pas.